גוד מורגן עליידה נציץ חושר דולול נשמעת אברמון נחי בן יצרק ופני דבורה בתסתר סיבו ספטו וסיטיטין פרושן נציץ דודו משנה קונטקטה לסק מינות אתר נהל נוסד שלו כתובות פרק הלף משתחת ראוה מדברת עם אחד בשוק אמרו לו מה של זה איש פלוני וכהן הוא גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת הבי אושוע אומר לא מפיינו חיים אלא ארזו בחזקת בעולה לנתינו לממזר Ad chetavi reaya litvareha. Il y a on continue avec, on a dit qu'il y avait quatre Michel, maintenant c'est la troisième de la série. Entre un. Il n'y a plus tellement de, de conflits entre un homme et une femme. Il y a juste. On, prend, y a une, on a vu une femme qui sait qui a parlé avec un homme, un inconnu du marché. En fait, parler, c'est une manière propre de dire qu'ils se sont isolés, qu'ils ont fait quelque chose, on sait qu'ils ont fait, et puis elle, elle vient et dit nah, « Non, mais c'était quelqu'un de propre. » C'était un, un Kohen Meyukhas. Ouais, une famille de très importante ils ont eu. Mais et ça, c'est ce qu'elle prétend. « maintenant nous, c'est important de savoir qui était ce monsieur. » Parce que si ce monsieur, c'était quelqu'un de, de propre, c'était un goy c'était un Natinamamzer, un anti, un anti, mamzer, même si c'était une jeune fille. Mais en tout cas, peut-être que maintenant elle va être interdite pour se marier avec les Kohanim. Parce qu'un Kohen, il ne peut pas se marier avec une jeune fille qui a eu un rapport avec un goy, même si elle a été violée, même si elle était avec, avec consentante. Quoi. Ouais. Avec un goy, c'est invalide. Avec un juif, c'est permis. Sauf si c'est un mauvais juif, c'est un mamzer ou un otin. Nous, on n'en sait rien maintenant. On a les données devant nous. Qu'est-ce qu'on fait Sur ça, on a de nouveau une marloquette. Raban est-ce que. Donc, en théorie, on a un problème. Parce que si on a trouvé cette femme qui a eu un qui a eu un, un problème, alors, alors, euh, alors, alors c'est là où ça va, ça va justement intervenir cette fois-ci. On n'est plus maintenant dans les différents d'argent, il n'y a pas de problème d'argent, il y a un problème de halakha. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis Alors là, sur ça, on a maintenant, on a vu une femme qui, était, qui a eu un rapport, je le traduis maintenant dans le mot, et on va voir justement. Rawam et on l'a vu parler, c'est-à-dire en fait avoir un s'isoler. Im Echad Bashouk, avec un étranger inconnu. Amrou, là, après coup, quand on l'a attrapé, on l'a demandé, mais qui ?« Mativo chalzé ».« Quelle est la nature ?»« Quelle est l'origine de ce monsieur ?» Ouais, c'est discuté avec ce mot « exactement. Ça veut dire, c'est une manière de dire, c'est quoi sa nature euh, Ça rapporte dans le partenaire, si vous en Dans le Tosotium Tov. « Quelle est la cause ?»« D'où il provient ?» Oui. Alors, elle nous répond « Ishploni, à lui. « Ve koen ou c'est telle personne ?» Et c'est un koen. Un tzaddik. tzaddik, tzaddik, Rabban Gamliel le Rabban nous dit, mais on la croit. Pourquoi? En réalité, c'est pas qu'on la croit grâce à elle, comme il nous dit le Parthenora, parce que euh, il a dit pas le Parthenora, c'est plutôt le tout ce que nous dit. Il est fiché 34 elle est chrétienne, elle est chrétienne. Là quand elle est née cette femme là, elle était, elle est née de bonne famille, elle est pour le moment permise à se marier avec le Cohen. Il y a eu un incident qui s'est produit. Est-ce qu'elle a changé de statut ou pas? Hazaka, qui a été Kshéra, elle reste Kshéra. Ah, peut-être qu'on ne sait pas qui elle était. On ne sait pas qui elle était. Ça marche. Rabbi <tradition> Yoshua Omer, Lo Mipiha Anu Pourquoi Parce qu'on ne peut pas se fonder sur cette femme-là. Comme il nous dit, alors ça c'est discuté pourquoi, mais il reporte le, le, le, le, le, le, le titre d'Israël, le Yachin. Il nous dit, parce qu'à partir du moment où cette femme-là nous a montré qu'elle... Franchement, une jeune fille qui, qui, qui, qui a eu un rapport avec quelqu'un, on ne peut pas se fonder sur elle, qu'elle vérifie avec qui elle, a, elle, elle, elle, elle, elle va... Elle n'a elle a, elle a pas de casquette-achot, elle ne se conduit pas comme il faut. Si elle ne se conduit pas comme il faut, on ne peut pas du tout se fonder sur elle, elle ne elle peut, elle peut rien vérifier. Et dans ce cas-là, elle reste en sa SAFEK, on ne sait pas quelle est sa nature. Et l'OMIPIA crayon on ne peut pas se fonder sur elle. Elle a un réseau de beola. Elle cède à la tentation un étranger. Franchement, ça va changer si cet étranger, c'était le... Le, parcours, le plus stadique de Ponovic, ou si c'était le plus euh, Mekulkal de ce que vous voulez franchement ça cherchait c'est une femme qui cède c'est une femme qui cède donc on peut plus on peut plus on sur elle elle est dans ce cas là à réseau, réseau de rescate b ou là les natines de mère, on va la soupçonner la prétendre comme si qu'elle avait un rapport peut-être éventuellement avec une avec un natine un avec un, un bâtard qui, qui, qui a réveillé la femme à elle va nous apporter la personne en question et nous dire, oui, c'est effectivement lui. Et on pourra la, la prétendre qu'elle est chira, que d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de tout' Koltou, Roussela.